À la bourse hein? oui. à la voilà, oui. Donc, euh, ça fait du bien aussi pour le commerce euh, à la Puba, oui. Ça met de l'activité, de l'annulation. Ouais. Oui. Et si je comprends bien, euh, vous n'êtes pas ici tout. vous n'avez pas, dit, vous pas, dit, vous pas dit, vous Non, moi je, pas moi je suis de Fort-de-France. Ah, ouais. Donc euh, chaque année, ça vous arrive de, de, de, de suivre le se passe. Non, de... il n'y a pas longtemps que je suis en venu de, de, à la Mar... en Martinique. Hein. Bon, euh, ça fait trois ans, ouais. donc euh, pendant deux ans il n'y a pas eu de tour. Ouais. Ouais, J'en je, profite. Ah, il faut, il faut en profiter. Euh, Et quand, qu'est-ce qu que vous en pensez de, de cette étape Toujours aujourd'hui. Ah, ma coupa, c'est toujours la plus belle étape. Hein. Okay. Ouais, parce que mon père faisait partie de, de, de, de la présidence du ah, ouais. CM à l'époque, avec 47-56, avec. Euh, donc euh, tout jeune, on a été baigné dans, dans le cyclisme. Et faire ces festions aussi, mais vous êtes Voilà. Donc on est vélo chez nous. Voilà, voilà. Très ouais. important. <rire> oui, oui. Voilà. De toute façon, le sport est important hein, oui. pour la santé. Hein. Quel que soit la nuit. Quel que soit, quel que soit, c'est important. Ouais. Oui. Ouais. Donc, euh, donc euh, vous pensez continuer, je pourrais vous rencontrer je fais un de pas Eh bien, c'est Merci d'avoir vous. Merci. à vous Merci. Merci. Merci.